Aujourd'hui, c'est donc le deuxième jour de la présence de la CPMN sur le Salon de l'Habitat à Toulouse. Alors, on pourrait effectivement se poser la question de, du pourquoi de la présence de la CPMN, je professionnel de la médiation et de la négociation, euh, au Salon de l'habitat. Alors, euh, cela me fait penser à une interpellation que j'ai eue au niveau d'une personne, puisque aujourd'hui, il y a un petit peu moins de monde, donc on peut un peu plus circuler sur, sur le Salon, qui est fort intéressant, d'ailleurs. ailleurs je disais, mais voilà, j'ai eu une annonce, vous parlez euh, des problèmes de conflit euh, avec son voisinage, etc. Donc, euh, vous, vous êtes médiateur et vous n'intervenez que dans les conflits entre voisinage, etc. Et donc, c'était l'objet, effectivement, d'une explication. Mais on s'aperçoit que euh, la médiation, la plupart du temps, -on, on la rencontre au euh, d'un conflit bien précis et on ne voit pas immédiatement toute la dimension qu'elle peut prendre et toute la place qu'elle a dans la vie de tous les jours puisque des conflits euh... On a l'occasion, à partir du moment où on se lève le matin jusqu'au moment où on se couche, voire peut-être pendant la nuit avec ses rêves, mais on a effectivement, on est confronté continuellement à des situations qui peuvent être des conflits, comme une personne qui est venue nous voir en disant « Ah, je n'ai pas un conflit, mais je pense que je vais en avoir un, et si j'en ai un, j'ai peut-être déjà la solution », ce qui est quand même assez formidable. Donc on, on, le, le, le, le conflit est là, il est naissant, il va arriver ou il ne va pas arriver euh, Et s'il arrive, comment on fait pour le traiter Eh bien là, je pense que nous avons toute notre pertinence à être présents sur ce salon.